Je me suis trompé, mais à culpa, être Maxime à culpa. Depuis le mois d'octobre 2020 et le premier rapport de la BCE, de la Banque centrale européenne sur l'euro numérique, le fameux euro numérique, je me suis complètement planté dans les grandes largeurs. Moi qui voyais dans cet outil euh, celui de l'asservissement des peuples du vôtre, du mien, alors qu'il ne s'agit en fait que de votre émancipation propulsés par des banquiers soucieux du bien commun et complètement désintéressés, qui travaillent d'arrache-pied pour votre bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on pense quand on regarde le dernier rapport d'étape que vient de publier la BCE, la Banque Centrale Européenne, donc euh, troisième et a priori dernier rapport d'étape de la phase de test qui va euh, finir euh, au mois d'octobre prochain. Donc, phase de test à l'issue de laquelle on, la BCE devra décider ou non euh, avec l'accord, l'encadrement même de la Commission européenne de tout un tas de gens, de continuer, tu m'étonnes, on sait pas ce qui va se passer, de continuer ou non euh, la phase d'enquête par une phase de développement et de test, et encore une fois, après cette étape-là, de pouvoir décider encore une nouvelle fois, éventuellement, de, euh, du déploiement de l'euro numérique euh, à nous euh, qui attendons avec tant d'angoisse un objet si beau et si favorable à notre avenir propice, bah. Euh, et ce rapport est très intéressant, ce, ce rapport est passionnant. Alors, je ne vais pas tout vous faire. Euh, le premier point le plus important, c'est qu'il vous explique que l'euro numérique ne sera pas une monnaie programmable. Ouf Nous sommes sauvés Merci Christine, heureusement que tu es là. Sans ça, on était foutu. C'est pas rien une monnaie programmable parce que euh, c'est en gros la base qui fait que je vous raconte depuis bah, depuis très longtemps euh, avec Marc Gabriel Draghi qui est très pointu sur le sujet aussi euh, que euh, en fait euh, l'euro numérique n'est plus une monnaie, ça devient un carnet de rationnement géant. Vous avez un truc qui, qui n'a plus la fonction d'une monnaie, c'est autre chose. C est, c est un, encore une fois, c'est un outil de gestion de pénurie, c'est un carnet de rationnement géant. Et ça, ça implique a priori qu'on ait une monnaie programmable. Et ça, dans son rapport, la BCE nous le dit, hein, euh, l'euro le, numérique ne sera pas programmable, hein, ça a été décidé ex ante, comme ils disent, c'est-à-dire, euh, ça a été au préalable, on a décidé dès le départ que ce ne serait pas une monnaie numérique et que ce ne serait pas une monnaie programmable, ni aujourd'hui, ni demain, et pour les, les, les siècles des siècles. Amen Ça, c'est le mot qui rajoute. Euh, alors déjà, c'est assez intéressant, parce que, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, c'est-à-dire que quand les gens vous affirment des choses qui sont censées être évidentes, toujours se douter, c'est le moment où il faut commencer à avoir des doutes, surtout avec ces gens-là. Donc moi, si, que j'ai lu ça avec les gars, on, on appuie avec tellement de force, on vous promet, croix de bois, croix de fer, si je mets en enfer, ce ne sera jamais. Moi Déjà, c'est le moment où je Ah, mais pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de me dire ça Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit relan de passe sanitaire ou de passe vaccinale ?» Non, mais jamais il faudra un passe pour boire un café en terrasse, voyons, nous sommes des gens civilisés quand même. Mais je dis ça, je dis rien, on s'est fait avoir une fois, pourquoi pas deux après tout euh, et donc, ils vous expliquent ça, et puis euh, après, euh, bon, « Qu'est-ce que c'est qu'une qu monnaie programmable ?» vous allez me dire. C'est quand même intéressant. Une monnaie programmable, ils ont l'amabilité de nous expliquer un peu ce que c'est, très mal d'ailleurs, hein, mais bon, c est, c est, c est, ces gens euh, ces, ces gens ne brillent pas dans ce rapport euh, par euh, la, la, la clarté et euh, par leur intelligence. Hein. Mais bref, euh, nous, ils ont l'amabilité de nous dire qu'une monnaie programmable, donc peut-être... Programmée, euh, et donc on peut lui donner euh, certaines spécificités, on peut la programmer pour ne pouvoir être utilisée que sur certains biens ou certains services, on peut la programmer pour être utilisée que sur euh, une certaine zone géographique ou que pendant un certain laps de temps. Ah, je vous donne un exemple. Euh, vous voyez, par exemple, moi, la, la mairie de ma petite ville, à la, au sortir du Covid, a distribué des chèques à dépenser partout dans la ville pour refaire partir un petit peu les commerces de, de, à l'intérieur de la ville, les, les, le commerce local. Voilà, c'est une très bonne initiative. Et on pourrait imaginer demain que euh, la mairie euh, distribue des euros numériques à tous ses concitoyens, mais des euros qui sont programmés pour ne pouvoir être échangés que dans la zone, dans le, sur le territoire de la mairie, par exemple. On peut envisager aussi peut-être qu'une association ou une administration qui fait de, de l'aide, du soutien aux sans-abri, euh, veuille euh, donner une, une allocation, veuille donner des, des, des, des aides aux sans-abri, mais que, bah, bien évidemment, ces aides, pour qu'elles soient utiles, soient conditionnées, qu'elles ne puissent être utilisées que pour acheter des biens de première nécessité. On veut bien vous aider, les gars, mais pas pour aller acheter votre bibine ou vos clopes. Ce qui, pareil, comme ça, pourrait, et donc on pourrait envisager d'émettre, comme ça, de la monnaie, de dire bah « tiens, je donne l'argent, mais tu ne peux l'utiliser que pour des biens de première nécessité. » Parce que tu comprends, je vais, encore une fois, je ne vais pas subventionner ton alcoolisme. On pourrait aussi, euh, ou encore, se dire, tiens, euh, avoir une allocation, quelle qu'elle soit, allocation chômage, famille nombreuse, quoi que ce soit, euh, qui soit limitée dans le temps. C'est-à-dire, parce qu'on estime, bah, c'est est une allocation pour vous aider euh, dans votre vie de tous les jours, donc euh, soit vous la dépensez, c'est tant mieux, soit vous la dépensez pas, et c'est que vous en avez pas besoin, du coup, en tout cas, elle n'est pas faite pour être thésaurisée, et du coup, bah, euh, on, au bout d'un certain temps, elle se périmée mais si vous ne la dépensez pas, bah, l'argent disparaît. ce qu'on appelle la monnaie fondante, aussi. Euh, le, le, alors ça regroupe des choses très différentes la monnaie fondante, attention, pardon, je ferme cette parenthèse tout de suite. En référence à anis nice la il ne faut pas bien faire la différence entre des monnaies fondantes qui se dégradent très légèrement au fil du temps et des monnaies qui expirent. Pardon. C est, c est, c est, ça, c'est big up à Anis-Lajnev. Nice <rire> euh, et donc, vous pouvez voir se dire, ben bah voilà, donc si, si vous n'avez pas besoin, en fait, de votre allocation, ben bah, elle, va, elle va être détruite. Euh, au bout d'un certain temps. Alors là, c'est ça, une monnaie programmable, et donc, ben, bah, j'ai fait exprès euh, de prendre ces exemples qui sont des exemples qui sont utiles c'est-à-dire qu'on voit très très bien à quoi ça sert c'est pas uniquement pour vous taper dessus, On ça a une utilité première chose, la deuxième chose c'est que euh, bah, ça vous enlève quand même beaucoup de liberté et avec de responsabilité vous êtes déresponsabilisé c'est très moche comme mot mais c'est pas grave euh, vous voyez bien le truc quoi. Euh, mais bon ça, non rassurez-vous cela ne sera pas comme ça la raison est simple. D'ailleurs, la BCE dit bah, « Pourquoi on peut pas faire ça ?» Parce que le conseil des gouverneurs, donc de la BCE, a décidé dès le départ que euh, l'euro numérique devait être convertible au pair avec les autres formes de monnaie. C'est-à-dire qu'un euro numérique, ça vaut la même chose qu'un euro en pièces ou en billets, ou qu'un euro sur un dépôt bancaire. C'est la même chose. Et donc, il est marrant cet argument parce que il est à la fois évident... C'est-à-dire que c'est un moment soit vous faites un euro numérique, soit vous faites deux monnaies différentes. Enfin, c'est euh, effectivement. C'est-à-dire que le, le, on comprend que un euro c'est un euro, que que, que vous l'ayez sous forme de dépôt bancaire, d'espèces, machin. Donc il faut que ce, ce soit convertible au père. Et donc évidemment, si vous avez distribué un euro que vous ne pouvez dépenser que pour acheter des biens de nécessité, ça n'a pas la même valeur qu'un euro que vous pouvez dépenser comme bon vous semble. Ça, ça pose plein de problèmes. Euh, mais en fait, cet argument il est aussi évident que spécieux. Il est spécieux parce que, en fait, les différentes formes de monnaie actuelles ne sont déjà pas convertibles au pair, en fait. Pourquoi ben, On va prendre deux formes simples, qui sont vos dépôts bancaires et les espèces. Vous ne pouvez pas convertir vos dépôts bancaires en espèces Vous ne pouvez pas les au pair Je vais prendre deux exemples très simples. Premier, c'est que ben, si vous allez faire des retraits dans les distributeurs, vous allez très souvent, de plus en plus, vous allez avoir des taxes. Et la deuxième chose, alors ça, les la vous me direz, c'est l'écume des jours, c'est pas, c'est du détail. Mais le truc le plus important, c'est que si vous voulez demain aller retirer 10 000 euros en espèces, ben vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas les convertir au pair. Ce c'est pas, pas au pair, vous pouvez pas les convertir du tout. Essayez, d'ailleurs, c'est un truc. Vous devriez, tout le monde devrait un jour aller voir sa banque et essayer, selon ses moyens, d'aller sortir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros et voir ce qui se passe. Voir un peu comment ils réagissent, ce qu'ils demandent, euh, combien de temps ça prend, euh, combien de formulaires traque fin ils vont faire sur votre tête. Euh. Ça, ça vaut le coup, franchement, parce que moi, ça, ça, je m'en suis rendu compte à mon corps défendant euh, il y a déjà une bonne douzaine d'années. Euh, ça fait un moment que c'est comme ça, en fait. Hein, c'est juste que ça s'est resserré. Euh, donc ça vaut vraiment le coup, si vous n'êtes pas conscient de ça, d'essayer de le faire juste pour voir. Et puis, soit vous allez remettre l'argent à la banque, soit vous êtes content d'en avoir un peu sous le matelas, parce que c'est toujours bien d'en avoir un peu, quand même. Euh, Bref, mais donc, c'est déjà pas convertible au pair. Donc, mais donc, entre les espèces et les dépôts, c'est déjà pas convertible au pair, mais pour la BCE, ça l'est. La BCE, il n'y a pas de souci. Bien évidemment que vos dépôts et vos espèces, c'est la même chose. Pas la même chose, c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Ça l'était peut-être il y a des années, mais ça ne l'est plus. Bon, ben bah, vous pouvez imaginer un truc qui est convertible au pair, euh, bah, sauf la partie programmable. Vous pouvez très bien avoir votre portefeuille d'euros numériques que vous pouvez convertir, euh, bah, sauf ceux qui sont programmés. C'est exactement comme quand vous allez louer une voiture et que vous avez un dépôt de garantie, bah, vous, pouvez faire, vous pouvez changer vos euros euh, sauf le dépôt de garantie. Bah, là, vous pouvez faire pareil. Franchement, il n'y a aucun problème en fait. Euh, à vouloir faire un, un euro programmable qui est changeable au pair dans, dans ce qu'ils considèrent, eux, être un truc que tu peux changer au pair, quoi. Et bon, à la limite, il y a un truc qui est beaucoup plus, plus grave que ça, encore. Parce que ça, vous pourrez me dire, bon, euh, c'est un truc de jésuite. Ben, c'est pas moi le jésuite ici, c'est eux. Parce qu'ils vous disent, cette monnaie ne sera pas programmable, mais euh, elle permettra des paiements conditionnels. Et d'ailleurs, ils l'écrivent, noir sur blanc, dans le rapport, attention l'euro numérique permettra les paiements conditionnels, ça n'a strictement rien à voir, c'est totalement différent euh, d'une monnaie programmable. C'est-à-dire qu'une monnaie programmable, je vous l'ai dit, c'est un truc est, que vous n'allez pouvoir utiliser que dans certains cas, que vous n'allez pas pouvoir utiliser de manière universelle, alors que nous, c'est totalement différent. Votre monnaie conditionnelle, c'est une monnaie dans laquelle on va pouvoir, d'une certaine manière, adjoindre un contrat pour pouvoir effectuer un paiement sous condition. Je vous donne un exemple. Vous signez, par exemple, euh, le PV de fin de travaux de votre maçon, paf, le, la signature du PV va déclencher le paiement du solde de ce que vous lui devez. Votre train a une demi-heure de retard, paf, vous avez un paiement conditionnel, la, la, la SNCF va vous verser automatiquement les 15%, ou je ne sais plus combien, ou si c'est une heure de retard, ce sera 30%, je ne sais pas combien, euh, sans que vous n'ayez rien à faire. Je ne suis pas sûr qu'ils gardent les mêmes conditions dans ces cas-là. Euh, ou vous avez euh, des questions d'assurance. Vous pouvez imaginer plein euh, de choses comme ça où vous allez avoir euh, des paiements conditionnels. Et encore une fois, des choses qui sont très utiles. Vous avez un billet d'avion qui est... Euh, qui est vous de tout ce qui est retard, tout ce qui est assurance, tout ce qui est... Euh, vous avez, euh, par exemple, vous avez un acte notarié quand vous faites un transfert, ça a l'air bête comme ça, mais quand le, le moment où vous avez le transfert des fonds et la signature d'un contrat, vous pouvez avoir une liaison très forte entre les deux qui fait que vous n'avez pas de délai entre les deux. Euh, donc ça, c'est très très bien, les paiements conditionnels. Et qu'est-ce que vous pourriez faire aussi Vous pourriez, par exemple, avec un paiement conditionnel, la, ma, ma, la mairie, ma petite ville dans laquelle j'habite, pour dire, ben, euh, si vous achetez quoi que ce soit dans ma ville, et euh, on va dire jusqu'à hauteur de 100 ou 200 300 euros, c'était à peu près ce montant-là, c'était 50 euros par personne, euh, et donc jusqu'à hauteur de 50 euros par personne, tout ce que vous dépensez dans ma ville, et eh bien moi, je vous fais un paiement conditionnel et je vous les remets sur votre compte. Je vous déclenche un paiement conditionnel. à chaque fois que vous, avez, vous, vous allez, c'est un paiement conditionnel selon la définition de la BCE. Vous pourriez aussi euh, envisager euh, un, euh, que, là, une Association d'aide aux sans-abri, euh, bah pareil, programme un paiement conditionnel pour des sans-abri qu'elle aide, et donc à chaque fois que les sans-abri vont acheter des biens de première nécessité, eh bien, ils reçoivent une somme fixe ou selon le montant qu'ils ont dépensé sur leur compte. Vous pourriez aussi euh, envisager, par exemple, euh, une allocation chômage, euh, ou, par exemple, on va dire qui est versée sous condition que vous ayez dépensé la précédente. Si vous ne l'avez pas dépensée, vous ne la versez pas. Donc, bien évidemment, vous, vous vous êtes rendu compte que là, je viens de prendre les trois exemples que j'avais pris sur les monnaies programmables et que je viens de vous refaire exactement de la même manière, sauf que au lieu euh, d'être dans une logique de monnaie programmable, ils sont dans une logique de paiement conditionnel. La BCE qui vous explique qu'une euh, monnaie programmable et des paiements conditionnels, ça n'a rien à voir, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire rigoureusement la même chose avec des paiements conditionnels qu'une monnaie programmable, en tout cas dans la manière dont la BCE les définit. Ils se foutent de votre gueule dans les grandes largeurs. Enfin, ils vous disent, c'est un truc, c'est de l'escroquerie à grande échelle. Ah, oh, notre monnaie ne sera pas programmable, elle sera conditionnelle. C'est pareil. C'est la seule il y a simplement une c'est la logique qui est différente je reconnais c'est pas exactement la même logique mais vous arrivez exactement aux mêmes fins avec ça. C'est ces gens se, se sont en train de de ouais ils sont en train de, de vous tromper euh, avec des trucs de, de c'est grossier, quoi. C'est, franchement, c'est grossier. C'est, et le, le, le, le pire, c'est même pas eux, c'est que derrière, euh, ben, vous ayez personne qu'un couillon comme moi pour aller lire le truc, déjà pour aller lire le rapport et voir le truc. Il y avait tu te fous de ma gueule, là. Et que, euh, dans, euh, que, que, personne d'autre, enfin si, il y en a sûrement quelques autres qui vont le faire, mais c'est pas dans les médias, euh, grand public, c'est pas à la télé, c'est pas dans les journaux du soir ou du matin que vous allez avoir ça. C'est n'importe quoi. Et encore une fois, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc on peut avoir des paiements programmables, mais on fait des paiements conditionnels. Bon, On a déjà vu que c'était la même chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme paiement conditionnel? Ah ben, vous pourriez tout à fait dire ben, euh, tu vas pouvoir euh, faire ton plein d'essence que si euh, tu à condition que tu vas pouvoir faire ton, ton plein d'essence à condition que euh, ton, euh, ton passe euh, pass carbone euh, est valable et que tu n'as pas déjà, euh, déjà euh, mangé tous tes crédits carbone. Tu vas pouvoir régler la consommation euh, du bar euh, dans lequel tu as été boire ton café ou ta bière ou ce que tu veux, que si euh, ton passe vaccinal ou sanitaire est à jour, sous co à condition que. C'est un paiement conditionnel. Maintenant, imaginez un petit peu l'euro numérique appliqué au moment euh, du Covid, euh, en rajoutant, le, euh, donc vous avez un pass, sanitaire, vaccinal, vous rajoutez l'euro numérique, vous rajoutez l'identité numérique, parce qu'il faut quand même qu'on puisse savoir qui à chaque fois est en face, et là, imaginez tout ce que vous ne pouvez plus faire. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous risquez une amende si vous prenez le train euh, et que vous n'avez pas votre passe à jour, c'est que vous ne pouvez même pas payer votre billet de train. Ce n'est pas, pas, euh, pas que vous risquez d'être contrôlé lors de votre consommation, c'est que vous ne pouvez pas payer votre consommation. Est-ce que vous imaginez, je sais que je l'ai déjà répété, mais je vais le répéter encore une, une fois, euh, est-ce que vous imaginez le danger de ce truc, le danger de ce triptyque dans lequel vous avez des de, de, de, de la monnaie numérique de banque centrale et de l'identité numérique. Ce truc là, si vous voulez, ça ne peut que mal se finir. Ça ne peut que mal se finir. Encore et, et encore une fois, cher que euh, je, je me suis marré au début en disant oh, je me suis trompé machin. Non, mais attendez, ils nous ont déjà fait le coup une fois. Ce, le, ce truc arrive, c'est écrit en énorme, euh, c'est là quoi. Ça va prendre un peu de temps, ça va pas arriver à l'automne. Et alors surtout, ce qui est très important, c'est que ça ne va pas euh, arriver de manière fracassante. Et ça, dans le, c est, c est aussi, ça fait partie de ce rapport. C'est-à-dire que moi, je vois pas mal de gens qui disent partout « Attention, l'euro numérique, le 17 octobre, je ne sais plus, la, la date de la fin de la phase d'enquête officielle, ce jour-là, ils annoncent pas, l'euro numérique sera là et vous aurez un grand tremblement de terre. » Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et ça, le rapport le dit. Le rapport dit « Comment est-ce qu'on va pouvoir déployer l'euro numérique ben, ?» On pense que l'euro numérique, devrait être déployé directement par les banques commerciales dans vos applis. Il ne va pas se passer un truc en fanfare. C'est qu'un jour vous allez vous réveiller, vous allez vous connecter à votre banque en ligne et puis vous allez vous rendre compte que vous avez une ligne de plus. Euh, vous avez un petit portefeuille d'euros numérique qui est là. On vous aura rien demandé, on vous aura rien dit, on vous aura envoyé un courrier, un mail, un truc pour vous dire poliment, euh, voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Sans doute même, vous en aura mis quelques-uns dessus, tu sais, vous aurez fait un petit cadeau empoisonné, vous aurez un truc à dépenser, ça va commencer comme ça. Puis après, bah, peut-être que vous allez recevoir vos allocations, qu'elles soient euh, familiales, retraite, chômage, que, que, que, quoi que, que, que, que l'État vous verse, bah, il va plus vous le verser sur votre compte en banque, il va vous le servir sur votre portefeuille d'euros numérique ça aussi. Puis ils vont dire, mais c'est pareil, c'est sur la même appli, ça change rien pour vous, puis effectivement, au début, vous pourrez euh, passer de l'un à l'autre comme ça. Donc, ça, ça va se faire comme la grenouille dans le pot d'eau chaude. Vous n'allez vraiment rien avoir... Ça va se faire de manière euh, insensible. Ça va glisser comme ça tout doucement, et c'est très dangereux. Faites très attention à ça. Hein. Vous connaissez l'histoire de la grenouille du pot d'eau chaude. Vous jetez une grenouille dans un pot de bouillante, elle va sauter, elle va sortir de votre casserole. Vous la mettez dans une eau tempérée, elle va être très contente, elle va se baigner. Et puis vous faites chauffer l'eau petit à petit, et puis elle va trouver que l'eau est un peu plus chaude, c'est encore plus agréable. Puis à la fin, elle va être étourdie par la chaleur, et puis vous allez pouvoir euh, monter le feu un bon coup, puis vous allez la cuire comme ça. Bon, ben bah vous, vous êtes la grenouille dans cette affaire-là. Donc tous les gens qui disent attention, l'euro numérique arrive. Oui, il arrive mais il arrive sans tambour ni trompette et, et, et ce rapport le dit il est, votre euro numérique qui va arriver sur votre application vous êtes à la BNP, à la, à la, à la Société Générale les, c les banques vont faire les intermédiaires de ce truc là, donc vous, vous, le portefeuille va arriver, puis vous allez recevoir de l'argent dessus, vous n'aurez rien demandé à personne puis après, bah, peut-être même, quand vous allez payer bah, ça passera par l'euro numérique sans que vous n'ayez rien demandé vous vous en rendrez même pas compte, ça se fera automatiquement euh, ou alors vous aurez des incitations pour le faire, et puis un beau jour vous vous rendrez compte que bah, euh, vous serez bloqué, que en fait, vos allocations vous n'aurez plus de l'argent sur votre compte, ben vous ne pourrez plus en jouir comme vous voulez. Et après, tout est ouvert, tout peut se passer. Et pourquoi Quand je vous dis que ça va se passer comme ça, ce n'est pas de la prédiction à boule de cristal. C est, c est, je dis que ça va se passer comme ça, parce que c est, c est, ça doit se passer comme ça, pour que le système puisse continuer, pour qu'on puisse continuer à solvabiliser les montants absolument délirants de dettes et de promesses euh, qui, euh, c est, c est, c est, en fait, c'est la seule manière de conserver notre solvabilité, c'est de nous tondre. C'est simplement une guerre pour les ressources, puis dans cette guerre-là, plutôt que de venir vous affronter droit dans les yeux en disant « maintenant, ton fric, c'est le mien », ben, on vous fait ça à manière vicieuse, c'est comme la grenouille, encore une fois, on chauffe petit à petit, puis viendra un jour où le piège se refermera, vous entendrez un grand claque, le feu vous montera très fort dans, dans, dans, dans la casserole, et puis ce sera trop tard. Alors, c'est pas très joyeux, vous allez me dire ce que je vous dis là, certes, mais... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, vous n'avez rien à attendre euh, de, de, de, de vos politiques, de vos banquiers, euh, vous n'avez rien à attendre de ces gens-là. Quand je parle de votre banquier, je ne pense même pas que votre banquier soit une mauvaise personne, il n'a simplement pas le choix. Quoi. Le, vous n'avez rien à attendre, il faut que vous vous preniez en main aujourd'hui, euh, vous-même, il faut que vous vous prépariez. Que ça va arriver vous, vous allez peut-être encore une fois octobre je pense c'est trop tôt mais euh, c'est maintenant c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faudra qu'il faut commencer à stocker de l'or, acheter un peu de bitcoin, qu'il faut commencer à se débancariser, à se rendre indépendant, il faut quand je dis qu il faut reprendre son autonomie, il faut s'endurcir. Est, on est, c est, c est, il faut se préparer à la bataille qui est déjà là, mais qui est en train de monter en intensité. Et pour ça, il faut s'endurcir. Et il faut, faut s'endurcir euh, moralement. Il faut s'endurcir euh, en pratique et en, en capacité, en capacité de résistance, en capacité d'autonomie. Parce que c'est sûr que si vous dépendez de vos allocations et que vos allocations euh, vous en servez pour aller chercher votre bouffe au jour le jour, que le jour où vous avez plus de bouffe dans le supermarché, vous ne pouvez plus, vous êtes extrêmement fragile. Vous êtes doux, vous n'êtes pas dur. Et il faut s'endurcir dans le sens, il faut, faut réussir à trouver le moyen de se rendre autonome, pas, pas tout seul. Hein. Euh, pourquoi vous croyez que j'enregistre cette vidéo autour de soi, dans son quartier, dans son immeuble, dans sa famille, dans ses... autour de ça, de s'entraider. De... On n'est pas obligé de tout monétiser, de... on peut échanger des choses, on peut échanger plein de services sans avoir à tout monétiser. Bien sûr, eux, ils voudraient qu'on monétise absolument tout, mais c'est n'importe quoi. Euh, et donc voilà, euh, j'en profite pour vous rappeler euh, que j'ai ce grand guide euh, « Or et Bitcoin » qui vous aide euh, si vous voulez faire cette étape de débancarisation, vous allez sur le site hein, euh, or-e-bitcoin.fr, je vous mets un, un, un lien en description, euh, vous avez dedans toutes les étapes si vous voulez commencer à débancariser pour pouvoir, eh bien justement, commencer à avoir un peu d'or, un peu de crypto-monnaie. Vous avez d'autres stratégies aussi. Euh, C'est un guide extrêmement complet euh, qui euh, vous explique le pourquoi, le comment, mais aussi, euh, dans le pourquoi et surtout le comment, et comment investir, que l'on soit néophyte, intermédiaire ou expert. Si vous n'avez jamais touché, on vous dira comment commencer. Et puis si euh, vous avez déjà un peu des, des choses, on dit comment faire des choses de manière euh, un, un, un peu plus euh, complexe, mais aussi intéressante. Donc voilà, euh, je vous incite quand même à aller voir ça, euh, parce que euh, bah, ça va pas être inutile dans les mois et les années qui viennent. Encore une fois, euh, la monnaie est devenue une arme de guerre, il faut que vous repreniez votre indépendance monétaire. Allez, et moi je vous dis à votre bonne fortune, or et bitcoin.fr.